J'ai peut-être deux annonces à vous faire, c'est important, c'est important. Apparemment c'est une annonce importante, je laisse l'écouter, laisse parler. On m'a demandé d'allumer le projecteur, j'ai allumé, je m'exécute. Pour l'instant, Actors qu est-ce que vous allez bien déjà Oui Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous voulez rentrer chez vous Non Mais ça tombe bien, on peut dormir ici, là vous avez de la place. Ah, C'est bon, j'arrête, je rigole, je rigole. Apparemment, on a bon, une annonce Je peux commencer déjà par la première. Vas-y. Vous savez, Allez. dans l'organisation d'une convention, il y a des hauts, il y a des bas. Et souvent, dans les bas, on peut compter sur des amis. Je pense à Jocelyn, notamment. Jocelyn, bravo! Parce que, bon, entre autres, hein, bien sûr, mais Jocelyn, à qui malheureusement j'avais annoncé que. Ce sera notre dernière édition cette année. Ce n'est pas le cas. Ça fait plusieurs mois que je garde la surprise, qu'on essaie de garder la surprise. Et euh, j'ai le premier invité à vous annoncer pour l'année prochaine. C'est pas moi. Hein. Il est en train de me porter, mais c'est oh, pas moi. Euh... C'est pas lui. C'est pas moi. Pas moi. Pas moi. Mais bon, voilà. Si je vous dis Toy Story si je vous dis Indiana Jones si je vous dis Richard Star Wars on découvre ça ensemble si le projecteur est bon de marcher Richard Darwoire pour la prochaine foire, mesdames et messieurs les 23 et 24 mars 2024 pour okay. Goja Notez-les, notez ces dates-là, comme ça vous revenez, vous savez quand c'est. Voilà, c'est le premier invité confirmé de la prochaine édition. Je remercie Guillaume, Limousin Rio Squad pour tout son travail, son accompagnement. Vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Il est parmi vous en public. Donc Richard barois bien sûr, la voix de Buzz l'éclair, la voix du génie dans la main, la voix d'Indiana Jones. Batman. La voix de Batman, qui sera présent parmi nous, l'invité d'honneur de euh, la 6ème édition. Donc 23 et 24 mars 2024 au Koja. C'est pas ici, le koja c'est le gymnase au bord de scène. On est déjà en train de préparer l'événement depuis peut-être bien deux mois d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais, au moins deux mois, on, on a déjà travaillé sur le plan, il y aura deux fois plus d'exposants, des animations de partout, un casting de fou furieux. On communiquera en temps voulu, mais voilà. Je voulais vous faire cette annonce à vous. Merci Ça -ce cette annonce vous a plu